La 91e édition de la messe du vœu de Villette qui a commencé en 1926 et qui a lieu chaque année. Je rappelle que c'est une messe, comme le voulait Villette, qui pourtant était un anticlérical, journaliste dans un journal qui s'appelait « L'assiette au beurre », l'équivalent de Charlie Hebdo aujourd'hui mais qui a voulu que les artistes se retrouvent ensemble pour recevoir les centres. travaille depuis des mois Moyen-Orient qui est en ce moment déchiré par les guerres que vous savez. Il va être lu par Joseph, maintenant, qui va s'avancer pour faire la lecture. Et euh, il est lui-même un chrétien syrien d'Alep, qui en ce moment est sous les bombardements, et il y a bien des gens qui sont à Alep, et auxquels il pensera en faisant cette فالآن يقول الرب ارجعوا إلينا بكل قلوب وبالصوم والذكاء والامتحان مسقوا قلوبكم لا سيابر ورجعوا إلى الرب الهكم فإنه حنون رحيم طويل الأناس كثير الرحمة ونادم على الشر لعله يرجع ويندم ويبقي وراءه بركة وتقديمة Ceux qui ont médité ton œuvre et rendu hommage à sa beauté. Ce sont les saints simples... d'eau, vous en avez dans les églises, autour d'une statue. Il y a écrit Merci. Jacques Matarasso, Anserie, Richard Anthony, Roger Verger, Marcel Cuvelier, Gabriel Terzetti, Christopher Lee, Manuel de Oliveira, Corinne Le Poulain, Banjo Rico, René Giovacchini, Gottfried O'Neger, les Mycli, qui les Tulémistère, Stéphane Raviol, Robert Bozin, Bibi King, André Courrège. Laurent Rossi, Pascal Brunner, Légnès Scudero, René Sorge, Colette Taride, Daniel Delorme, Dora Bonne, Claudia Blanken, Sauveur Seigna, Eugène Doden, Aldo Ciccolini, Brigitte Aubé, Sylvie Joly, David Bowie, Betty Hulmer, Jacques Ducler, Guy Béard, Alain Geoffroy, Courte Mazour, Pierre Boulez, Michel Galabru, Michel Telpech, Yves Barsac, Marie-Louise Carven, Pierre Brice, Colette Marchand, Patachou, Anne-Marie Pesson, Nina Campanel.